tout le monde, bienvenue à Weedman capsule numéro 148 Aujourd'hui je vous fais la critique du produit Green Kush de Dubon Select Très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui Le Green Kush, un produit à 29,30$. et 30 C'est pas donné, mais quand même on s'attend à de la qualité avec Dubon Select euh, On sait que le fournisseur iPark euh, pour ceux qui ne connaissent pas high park c'est eux qui, sont, qui font le, le côté récréationnel de Tillery. On se rappelle que quand la SQDC a ouvert ses portes, euh, c'était Tillery qui s'occupait de Dubon, Dubon Select, Grill. Mais là, ils ont été euh, s'associés avec une autre compagnie, iPark, park une autre division. Et puis là, iPark park font le récréationnel, tout ce qui se retrouve à la SQDC. C'est pour ça qu'on ne voit plus le, le, la compagnie Tilray. La Til Tilray, c'est avec, mais ils font le côté médicinal. Euh, si vous avez une carte ou vous commandez par Internet pour euh, le médicinal, ça va être euh, Tilray qui vont vous envoyer ça. Le Green Cush, c'est euh, kush écrit avec un C. Euh, Ce n'est pas du vrai Cush, hein, parce que je pense que le vrai nom de ça, c'est Green Crack. Puis pour pas qu'il y ait de malentendus, on hein, sait que crack, c'est une drogue dure. Je pense qu'ils ont fait une modification pour pas qu'il y ait de problèmes ou que les gens s'imaginent des choses. C'est du cannabis qui est à l'intérieur de ça. Et puis à euh, la c'est seulement du cannabis. Il euh, n'y a aucune autre sorte de drogue. Donc ici, là j'ai comme arôme citronné, sucré, terreux. On sait que le citronné, c'est souvent associé sativa euh, j'ai reçu comme taux de thc 16.6 en haut 15 c'est quand même euh, modéré c'est quand même bien on aurait pu avoir entre 13 et 21 c'est sûr que 19 20 21 c'est ça frappe plus hein? on sait qu'un sativa là ça nous réveille un peu ça nous fait parler ça nous fait penser euh, c'est ça là, qui nous rend un peu créatif euh, pour ceux là, qui aiment euh, peu importe, là, si vous, êtes, euh, si vous voulez être créatif dans, dans, dans vos activités d'art ou euh, d'écriture ou peu importe, de construction. Peu importe, peu importe, euh, ça donne de l'imagination. Donc, euh, écoutez, il euh, y a aussi les terpènes. Hein? Les terpènes, c'est aussi un peu les arômes euh, un peu déçu. Pinène, ça représente un peu le sapin, le pin. Et euh, cariophilène, euh, « winman N'aime pas du tout cette terpène-là. Le là. cariophyllène, là, c'est associé euh, au fameux euh, goût épicé. Écoutez, je euh, suis plus capable d'attendre. J'ouvre ça immédiatement. Ça fait quelques fois là, que je recommence la vidéo. Ça ne s'est pas fait d'une traite, cette vidéo-là. Alright. Un contenant dans une boîte de carton. On est tanné de ça. On est tanné. Euh, J'imagine que le message va passer à un moment donné qu'on va se retrouver seulement avec euh, des contenants comme ça, qu'il y a déjà trop de plastique. On parle d'environnement ici. Il euh, faut que ça change, faut que ça change. All right, 16.6, saut de sécurité. On est ouvre ça. Le green couche. De du bon Select. Ah oh, shit, c'est dégueulasse. <rire> Une grosse cocotte avec plein de petits. plein, plein de petites. Ça c'est ma grosse cocotte. Je vais mettre une photo sur mon Instagram. Alright. Parfait. Ça, c'est bon. Ça goûte épicé. Ça sent épicé. Ah, man, c'est vraiment désagréable. C'est un épicé... Euh j'ai jamais vu euh, que j'ai jamais eu euh, canopy canopy le c'est tweed euh, et là là là là là là là, là. c'est dégueulasse et hey, mon gars ça sent euh, un légume pourri là, ça sent euh... l'humidité quand même bonne là, euh, même si on entend un peu craquer là c'est vraiment très bon euh, ça n'a peut-être pas collé sur mes doigts, là, mais j'ai les doigts euh, collants, là, givrés. C'est des belles cocottes, là, euh, mais vite comme ça, euh, qu'on compare, tricôme, tricôme. Je... C'est des cocottes, là, qui ressemblaient à, à mon AK-47 de, de EXO. Euh, ça, ici, c'est 9 de plus. C'est vraiment dégueulasse comme goût, là. Vraiment dégueulasse. Écoute. Ça goûte. Euh, ça sent pas les oignons. Ça sent. Euh, Écoute. La betterave, oignon, dégueulasse, man. Pourtant, c'est pas si c'est ces légumes-là, mais. Non, non, ça, ça sent d'autres choses, man. Ça sent dégueulasse. Ça sent dégueulasse. Je bon, vais garder ma plus grosse cocotte pour mettre ça sur Instagram. Green Green Crush, euh, Crush vert. Green Kush, non, c'est ça. Green Kush, Green Kush. Parfait. All right, de ça. J'ai vraiment le goût de fumer. Peut-être pas ce bis là, par exemple. et hey, ça c'est du cariophilène à côté là. Non, non, c'est on va prendre le papier là directement de l'Alberta. Allez voir ma vidéo précédente. Merci encore euh, pour tous les cadeaux que tu m'as donnés, Stéphane. Et on va essayer pour la première fois le grinder Santa Cruz. Pardon. Encore une fois, gracieuseté de... Stéphane qui m'a envoyé ça de l'Alberta. Hey, J'ai peur de l'utiliser, je ne veux pas le maganer. Oh, que ça glisse. Là, quand je vais vouloir le nettoyer, euh, je ne vais pas y aller avec une âme. Euh, comment j'avais fait ça avec une, euh, une lame d'acier? On va y aller avec l'alcool, on va tremper ça dans l'alcool. On va redevenir un œuf. Écrivez-moi donc dans les commentaires, euh, c'est quoi la fréquence à laquelle que vous les nettoyez. Encore une fois, si vous fumez seulement une fois par semaine, c'est sûr que vous, vous n'auriez pas besoin de le nettoyer rapidement. Aussi souvent que quelqu'un qui fume à tous les jours. Mais est-ce que vous le nettoyez une fois par mois? Moins? Plus? Alright, on essaye ça. Il faisait quand même quelques semaines que j'avais le produit. Mais là, j'avais d'autres vidéos à faire avant. Euh... Quand les produits EXO sont sortis à 20$, il fallait que j'en fasse un. J'ai fait le... C'est quoi le Purple Berry? C'est pas le Purple Berry. Ouais, le purple berry à 19 dollars. Alright. Finalement, c'est roulé. 16.6. C'est en on n'est pas chanceux à là. Tous les produits sont en bas de 16. De, de justement, beaucoup de difficultés difficulté à avoir des, du cannabis euh, avec des taux de THC en haut de 20. Si t'aimes les arômes comme Windman, tu touches pas à ça. Bon, j'en ai perdu une coupe là, il me reste juste les fans de Canopy, ceux qui aiment le Karyophyllene. Oh non non non non non! Je sais pas comment je vais le passer là, je vais obligé de mélanger ça avec d'autres variétés là, mais... Du bon select, euh, ils ont leur produit épicé, hein, le Green Cush. <coughs> aïe, aïe, aïe. Ah, alors, ça ne me tente pas de sortir la bouquin dans mon nez, mon homme. Ça goûte plus hein, quand tu sors ça par le nez. On va fumer ça demain. Je le fume rapidement. Pour fumer de la journée. Je fais une petite sieste. J'ai écouté la hockey. Épicé. Épicé, il n'y a pas de sucré là, il euh, n'y a pas de boisé, il n'y a pas de citron là-dedans, mon homme. Euh, la cariophyllène, elle écrase tout, tout, tout. Je vais te laisser avec cette information-là. J'ai pas le goût de te dire une petite affaire pis que tu penses qu'il ah, pourrait peut-être être pas pire. On va te le dire pareil, là. Non, non, non. Le cariophilène détruit tout. <coughs> peut-être que je détecte un petit peu de sucre en arrière, mais je veux pas que tu penses ça, là. Ouais. Fais semblant que j'ai pas dit ça, OK? J'ai pas le goût que t'achètes ça. Ah, oh, ben, ça goûte un peu sucré. Le épicé, est là, mais ben, oui, man, il a dit que ça goûtait un petit peu sucré. Mais ben, l'essayer. ça Non, oublie ça, man. Oublie ça. Oublie ça. J'en retiens mes paroles. C'est pas bon, man. Le goût est pas bon. Le goût est pas bon. La base... Euh... C'est pas un indica, hein? c'est un sativa. fait que c'est pas pareil, là. pas pareil pantoute en tout. <coughs> Il peut-être pas assez comme je voudrais qu'il bosse. Encore là, c'est peut-être les terpènes qui ne pas avec moi, avec mon corps. C'est sûr qu'après ça, je vais enrouler un autre pas de cette variété là, mais j'en je roule un autre joint, Alors, il est pas assez efficace pour moi, je l'aime pas du tout, j'aime pas le goût, pour la qualité de cannabis, euh, c'est correct, c'est bien, il y a du tricône, genre regardez, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fond de sac, il n'y a pas de feuilles du tout, exo, il y a des petites feuilles, exo, exo, il y a des petites feuilles, la raison que je te parle d'exo, c'est que tantôt j'ai comparé euh, les tricônes, les hein, avec euh, le AK-47, je trouvais qu'il ressemblait un peu. Là, il y a zéro feuille. Mais, euh, si tu veux essayer un produit épicé, puis tu sais pas quest qu ce que je veux dire quand je dis épicé, à la place de te payer un canopy à 36-37, tu veux savoir c'est quoi un épicé? Vas-y avec le Green Cush. 29 et 30. Euh, je me rappelle plus là. Euh, euh, là, je viens de briser le contenant. pas capable euh, capable d'ouvrir, je capable de le fermer. Il est correct. Si tu veux essayer un produit épicé, que tu veux pas payer 36 avec les produits tweed de Canopy, vas-y avec le Green Cush. C'est dégueulasse, c'est épicé. Mais ça vas savoir c'est quoi épicé? Qu'est-ce qu'il veut dire « épicé » faire. Vas-y, j'essaye les euh, Comme je te dis, là, je, je, je, je pense que je me répète. Euh, peut-être que dans mes autres vidéos, peut-être que j'ai déjà essayé un cannabis moins cher que 29 et 30, qui était épicé. Là, je ne pourrais plus me, me, me le rappeler. là. Mais euh, le Green Cush, 29 et 30, c'est épicé, c'est moins cher que Canopy, si tu veux un produit épicé. Donne-moi un pouce. Regarde mes autres vidéos. Tu n'as pas toutes vues mes autres vidéos. Je le sais. Ciao.